Hey, hey! Hey! Hey! Salut! J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une vidéo où moi aussi, je vais couper ces jolies petits chèvres. Je sais que je vais gérer. Si tu penses que je vais gérer, mets-la en commentaire. Si tu penses que je ne vais pas gérer, ne le mets pas en commentaire. Je cherche ça s'allume. Attends, attends, attends, attends. Je m'en attends. Quoi Doucement. Tu vas faire quoi déjà Un dégradé. Oui, mais tu doucement un dé un dégradé. Oui. Comment on fait Bah là. Attends, attends, attends, attends. attends. Euh, euh, pour ça, égalité. <rire> <rire> comment faire un dégradé Ah hein? Comment faire un dégradé Bah là je vais, mais bah, je vous montre aux gens. Là je vais raser à ras ici. Je je donne mon cœur. minute later. Ok Francis, comment tu décrirais l'amour de Dieu à quelqu'un d'autre L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. Et si merveilleux, amour de Dieu! Et si merveilleux, oh quel amour! Bon. Oh quel amour, amour de Dieu! Ok! Je lui conseille de lire, mm -hmm. de lire euh, la Bible, de lire, de lire, de lire des livres qu'on n'a peut-être pas lu dans la, la Bible, de lire, je ne sais pas moi, des romans la fiction. Et aussi de passer le moment ensemble dans la prière, en famille, en couple, c'est très important. Voilà, et faire des recettes, euh, apprendre à faire à manger, pour les célibataires là, écoutez-moi. C'est maintenant qu'il faut apprendre à faire à manger. <rire> c'est le moment, c'est le moment. <rire> apprendre à faire à manger et quoi d'autre, je pourrais dire. Apprendre une nouvelle langue. Il ouais. Ouais, y a plein de choses à faire en vrai. Oui, c'est le moment. C'est bon? Non, oh, c'est bien. C'est très bien. Voilà, Je fais le contour? Tu fais le contour? Contour? <rire> tu me fais peur. laisse les Voilà! Et on prend un petit peu la voix. Parce qu'il ne veut pas que je fasse ses contours, donc je fais des faux contours. Voici le résultat! Donc je trouve que j'ai super bien géré. Dites-moi ce que vous en pensez <rire> en commentaire. T'as bien rattrapé déjà, hein Ouais. Bah, je savais bien que j'ai pas fait une catastrophe. T'as fait une catastrophe, comme hein, Michel. <rire> <C 'est... rire> je ne sais pas si convaincre, que t'as fait une catastrophe. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.